Bonjour à tous et bienvenue sur la Marketplace Celsi. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir l'un de nos partenaires, RubyPayer. RubyPayer est une solution de recouvrement communautaire qui va venir totalement s'intégrer dans le workflow Celsi. Grâce aux différents outils Celsi, vous allez pouvoir gérer votre prospection ainsi que votre facturation. Créer vos devis simplement, les faire signer en ligne, les relancer grâce à notre relance automatique, les transformer en facture en un clic et bien sûr utiliser la relance automatique et au bout de ce workflow si vous n'avez pas été réglé par votre client vous avez la possibilité d'utiliser Ruby RubyPayer avec qui nous sommes totalement interfacés. Ruby RubyPayer va récupérer l'entièreté de vos facturations celle ci pour vous donner la possibilité de les envoyer en recouvrement avec différentes étapes de recouvrement, le recouvrement amiable, judiciaire ou forcé. Ruby RubyPayer va également vous proposer des fonctionnalités qui par exemple, des rapports complets de solvabilité, avec une notation qui en découle. Pour la connexion entre nos deux solutions, c'est très simple, c'est natif chez celle-ci. Il vous suffit d'avoir un compte celle-ci, ainsi qu'un compte RubyPayer. Vous allez aller dans les réglages de votre compte RubyPayer et vous pourrez tout simplement connecter votre compte celle-ci. A partir du moment où votre compte est connecté, la totalité de vos facturations apparaîtront dans votre compte RubyPayer. Il vous suffira alors de choisir quelle facture vous souhaitez envoyer en recouvrement suite, Ruby Payor s'occupe de